Depuis tous ces instants Depuis tous ces instants Depuis tous ces instants puis j'irais dans ce monde oui, J'irai dans ce monde Je manquais à ton appel oui, Je manquais à ton appel Mais tu te tenais à la porte Depuis tous ces instants Ces instants, tu es venu à ma porte pour rouler la pierre Pour que je sois délivré de toutes mes barrières Tu as inscrit sur mon cœur Je suis ta bannière Et que de toutes les manières Tu ne ferais plus marcher Tu as redonné vie à mon âme sur mes ossements morts Et délivrer des flammes oui, Car tu as entendu oui, mes larmes Oui je réponds à ton appel, oui, appel. Aujourd'hui je réponds à ton, oui, à ton appel Tu as frappé à la porte de mon cœur À la porte de mon cœur À la porte de mon cœur Jésus Oui tu as frappé à la porte de mon cœur à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Yeshua. Depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, tu étais là, depuis tous ces instants, tu étais là, tous ces instants, je souffrais sans toi, Seigneur. Jusqu'à ce que je trouve mon cœur Et tu m'as dit maintenant c'est l'heure Mon fils rentre à la maison Comment ai-je pu te décevoir autant Comment ai-je fait pour perdre tout ce temps ne me rendais pas si loin de toi Alors que ton désir se portait sur moi Justifié par ton nom Et tu m'as rempli de l'esprit de vie oui, Tu es entré par la porte de mon cœur Par la porte de mon cœur Par la porte de mon cœur Jésus Tu es entré par la porte de mon cœur Par la porte de mon cœur Par la porte de mon cœur Yeshua Tu es entré par la porte mon cœur, par la porte de mon cœur, échange, tu es entré par la porte de mon cœur, par la porte, par la porte de mon cœur, échoué. De de Depuis tous ces instants, tu étais là pour moi. Depuis tous ces instants, je te fermais, mon cœur. Mais maintenant je m'abandonne à toi Seigneur Mais maintenant je me livre à toi mon Père I'm so Vous Bye. I so should sure. que tu es là, Yeshua tu es là Et quand le jour s'achève, jusqu'au lever du soleil Papa tu es là, je sais que tu es là Je ta voix, oui, je Seigneur. Ta voix. Et je resterai là où tu me veux, car là où est le maître, sera son serviteur, lui éternel. éternel. Tu sais comment parler à mon cœur. Dans ce désert, ce chemin, si le je emmène-moi là où tu veux, et au milieu des, mers et des en chœur emmène-moi là-haut, tu ah. Emmène-moi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 Je te glorifierai, Adonai. Là où tu manifestes, étendue de ta beauté, ô oh mon roi. Même dans la souffrance, je te chanterai, et l'oui. Restore-moi, dans ce désert. Dans ce désert Donne-moi un cœur nouveau Dans ce désert Fais de moi un temple pour ta gloire Dans ce désert Sois mon partage en ce lieu. lieu ce que lieu, tout ce qui est, lieu, est pur, que tout ce qui est, est sain soit mon partage en ce lieu, lieu. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Plus j'avance et plus j'en ressens le joie. Le sein de ma mère tu veillais sur moi Jusqu'à ce que tu me dises de quitter ce monde Pour te suivre au machia Mais chaque jour, tu me soutiens pas. Ta...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 Mes lampes et seront de couler, et je vais mes lampes, papa. Enfin. J'ai parcouru des villes jusqu'à ce que l'humain me déçoive dégoûté de cette vie rassasiée de ce que je vois Dans ma détresse tu m'as montré l'amour qui est en toi Te cherchant dans des temps, mais toi tu voulais vivre en moi Ce parfum oh, oh, oh ce parfum Pour trouver ce parfum oh, oh, ce parfum oh, tu parfum odeur Que tu Que tu oh, Tu as fait ténèbres la la depuis le jour où tu habites en moi, tu m'as revêtu de ce parfum de valeur que je répands sur tes pieds pour t'adorer, mon roi. Avant le secret, tu connais ma vie. Je veux que ce chant s'envole au paradis pour te dire que j'ai trouvé en toi ce parfum. J'ai trouvé en toi ce qu'il me manque Oui, tu es ce parfum de bonne hauteur Ce nard de grand prix oui, tu es ce parfum de bonne hauteur Avec lequel tu as racheté ma vie Oui, tu es ce parfum de bonne hauteur Ce nard excellent Oui, tu es ce parfum de bonne hauteur De l'arbre de vie, j'ai cueilli ce fruit Qui me fait aimer ta justice et tes lois Je me souviens de la senteur, de ce parfum intense Et de cette présence qui de tes pas Dans tes palais, je ne cesserai de chanter Rassembler autour de toi pour te célébrer, sera comme la plume d'un scribe habile, sur toi est répandue une huile qui parfume tes vêtements de mire de casse et d'allouer, et mon œuvre est pour le roi, ma langue sera comme la plume d'un scribe habile, sur toi est répandue une huile qui parfume tes vêtements de mire de casse et d'allouer, et... Ce parfum à l'image de ta beauté Ce parfum représente ta sainteté Ce parfum imprégné de ton amour Ce parfum c'est toi et au choix Le parfum du grand roi Qui m'a sorti des ténèbres et qui m'a fait venir à sa lumière le parfum du grand roi qui m'a sorti des ténèbres et qui m'a fait venir à sa lumière. Son nom c'est Adonai et Yeshua. Son nom c'est Adonai et Yeshua. Son nom c'est Adonai et Yeshua. Adonai Eloïe, je suis à toi Elohim Montre-moi la voix où il y Ce parfum a l'image de ta beauté Ce parfum représente ta sainteté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 Je te connaître Car je sais que tu veux que mon bonheur Comment te résister Moi qui t'ai si longtemps négligé Mais pourtant tu t'es humilié Sans regarder à mes erreurs En donnant ta vie à la croix En donnant ta vie à la gloire Démontrant ton amour pour moi C'est si je veux ta en moi Mon cœur t'appelle Abba Car il n'y a pas de plus grand amour Que celui qui a donné sa vie pour moi je t'appelle en moi, mon cœur t'appelle à bas, car il n'y a pas de plus grand amour que celui qui a donné sa vie pour moi. Et au Père, je veux de ta présence en moi. Qui aimera la croix Tu as souffert à Golgotha Et tu as crié Eli, Eli, Elie, Elie Eli, Eli, Lama, ça va Ta présence, ta présence en moi, ta présence, ta présence, ta présence en moi. Je veux que toi seul, oui, toi seul, toi seul qui m'est pas. Ta présence, ta présence, ta présence en moi. Ta présence, ta présence, ta présence en moi. La vie de Yehoshua est en moi. Qui peut s'y opposer? L'Esprit de grâce vient établir sa demeure dans un cœur disposé. Devant toi, Père, j'ai déposé les armes. Car le poids de ta gloire a dépouillé mes forces. Combien de fois je fais couler tes larmes devant ma porte? Combien de fois je fais couler tes larmes devant ma porte Combien de fois je fais pleurer tes Combien de fois je fais couler tes larmes devant ma, ma porte Aujourd'hui je veux te dire que je, je t'aime. Ah, Yeshua, vrai. je t'aime. Car tu as changé ma vie. Oui, je t'aime. Yeshua, pas. je t'aime. Oui, tu es venu à moi. Oui, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu as changé ma vie. Je t'aime. Je, je suis tombé amoureux. Yehoshua, oh, Seigneur, beau, tu es si glorieux. Mon Père, donne-moi de moi. Chaque jour à tes côtés Je ne veux pas me perdre Dans l'obscurité Alors je veux ta présence, ta présence, ta présence en moi Ta présence, ta présence, ta présence en moi Je veux que toi seul, oui toi seul, toi seul guide mes pas Ta présence, ta présence, ta présence en moi Présence en moi Un jour auprès de toi mon maître Vaut mieux que mille ailleurs Tout ce que j'ai à toi, ma vie ne m'appartient pas. Je m'humilie devant toi, ma vie ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai à toi, ma vie ne m'appartient pas. Je fléchis les genoux devant toi, ma vie ne m'appartient pas. pas Ma vie ne m'appartient pas Je et je crie à toi Rien ne m'appartient, oui tout est à toi J'ai choisi de te suivre et porter ma croix Je fléchis mes genoux devant toi Dans mes épreuves je marcherai par la foi Car ma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 Réchis les genoux devant Toi Ma, Ma vie, vie est crucifiée Avec le Machia Mon âme est À jamais, à jamais Ma vie est crucifiée Avec le Machia Mon âme est Au moyen de ta parole, qui me révèle ton royaume Par les liens de l'évangile qui me ramène jusqu'à toi Au moyen de ta parole, qui me révèle ton royaume Par les liens de l'évangile qui me ramène jusqu'à toi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 Ma vie ne m'appartient pas. Pas, pas, ma pas, ma vie ne m'appartient pas. Ma ma pas, ma vie ne m'appartient pas, Échoua, ma vie t'appartient, ma vie ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, Échoua, ma vie t'appartient. Oui, Yeshua, ma vie ta part... Je l'ai remise devant ton trône Le jour où tu es venu me chercher Oui Yeshua j'ai tout abandonné pour te suivre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 Ma vie est à toi, Seigneur, oui, pour toi, Seigneur. Car ma vie est à toi, Seigneur, oui, pour toi, Seigneur. Je fléchis mes genoux devant toi. Rien ne m'appartient, oui, tout est à toi. Je fléchis mes genoux devant toi.